Et seul et le soir, seul la nuit, je pense à beaucoup de choses, à ta belle dentition par exemple. Le matin à la lumière du jour, à ton beau sourire qui fait ravir le monde, applaudi par les anges. Je pense à ta belle allure de déesse et mon sentiment qui devient ample, réciproque synchronisé sur la même longueur d'onde. Je pense à toi chaque jour au centre des poules qui t'entourent, assise à la table ronde. Pour te parler de l'amour et leur parler des contours que forment les vautours qui pondent. Je leur parlerai de toutes ces idées contractées dans les temples, pour faire persister un régime fétide, nauséabonde. Je leur parle d'un peuple sans laïcité. Réprimés, écœuré de voir une idéologie aussi absurde et dangereuse qu'est la théocralgie, qui se couple et se rassemble avec un système de gouvernance mensonger noyé dans sa propagande. Je leur parle de sagesse tout ce qui a de l'importance, comment mesurer l'angle qui sépare l'ignorance et le savoir pour que l'objectivité soit grande pourquoi nous identifier à une origine quelconque, extrinsèque qui n'est pas la nôtre, alors qu'on a l'intrinsèque qui nous représente? On est perdu comme tout semble. En étant amoureux, je t'aime. Comme tout homme original qui aime, je t'aime, je te veux teint clair, ni brunette, ni blonde. J'irai visiter toutes les villes, tout particulièrement Akvil, comme tout citoyen du peuple. Te faire partager ma vie. Instaurer une démocratie. Loin du fanatisme religieux, je t'aime. Que toutes les oreilles m'entendent. Loin de l'obscurantisme islamiste, je t'aime. Que toutes les belles filles me répondent. Écrit par Smaïl qu'on gonra When I wrote to other women, I always thought of her. I was drowning in her pick, I saw her in my bedroom. how to Lillian that i love her more than my soul while her sister went out with me did not win my heart as long as she quickly managed to get the moon every yance i hesitated between her sister and her even if her sister is lovely but i decide always to choose my best at noon i saw her face in every dream in the living room eating cream I saw her pick during breakfast, I would like to meet her soon. If we don't get the question, we can never have chance to know how to buy live no bloom. And if we believe in anything, we will never do anything. We will lose our bearings from underground to underground. And we will be the opposite of what we like to become. The day she would be with me at home. My missus, husband and wife. I will count the seasons. I will live the present. We will be very happy each diner by spoon. Write it by malays Mail.